Je me présente rapidement, moi je suis Sophie, Baudière. je suis la directrice régionale du Metam en centre-val de Loire et je suis vraiment ravie d'être là ce matin aux côtés d'Isabelle parce que l'organisation de cette journée thématique c'est une première entre nos deux organisations et puis ça a été vraiment c'est le résultat d'un travail et d'une coopération euh, dense, je pense, on peut dire, entre euh, nos deux collègues, que sont Madame et, et Sophie Mouillet, qui ont mis beaucoup d'ardeur et, et d'énergie à organiser cette journée. Donc, euh, voilà, rapidement, je dire aussi que pourquoi le CNAM autour d'une thématique comme celle-ci. et bien, parce qu'au sein du CNAM, on a une filière en psychologie du travail, peut-être la connaissez-vous et puis on a mis en place une unité de travail et santé portée par Eric Manassari qui s'intéresse justement à ces, à ces questions autour du, du travail et de la santé au travail. Et puis se dire que cette c'est la première, on se disait, d'une du longue, du, du longue période et, et on espère reproduire l'année prochaine -à Donc, Bonjour à tous, Isabelle Freni, directrice de l'ARAT Centre donc euh, co-organisatrice de cette manifestation. Un peu pour le programme, je vous rappelle donc, euh, <coughs> euh, la logistique, donc euh, on commence tout de suite, on finit à midi 30, et on reprendra 14h à 14h jusqu'à 16h30. Sur la première matinée, je la matinée, donc euh, on va avoir euh, Madame Latour qui va un peu nous éclairer. C'est quoi les adultes Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot euh, ensuite, on aura Madame Courceau qui viendra nous présenter pourquoi, euh, du coup, euh, ces questions d'addiction, c'est aussi une question euh, centrale et qu'il y a un plan de prévention au national là-dessus. Donc, elle viendra nous, nous présenter ça. Et, euh, Qu'est-ce qui se passe en région centre sur cette thématique Donc on fera une table ronde avec différents intervenants qui nous expliqueront un petit peu euh, qu'est-ce que ça questionne, conduite addictive et l'organisation du travail. Et puis cet après-midi, on aura Madame Lullier qui viendra nous expliquer le lien euh, qu'il y a entre le travail et euh, utiliser des substances... Euh, euh, active Et euh, ça sera étayé par le docteur Eragne, euh, qui a des données plutôt quantitatives sur ces questions-là. Euh, ça sera suivi d'une table ronde, où là, on verra bah, quand il n'y a rien qui est fait, les conduites addictives, ça fait quoi à l'individu, euh, euh, les problématiques d'isolement, voire de perte d'emploi. Et on finira avec euh, monsieur... Alors, excusez-moi, j'ai perdu son nom. Euh... Marc, euh, Marc Gélidon, excusez-moi, euh, qui viendra nous préciser qu'est-ce qu'on appelle par passion expert Voilà, à chaque intervention, vous aurez un temps de questions-réponses pour euh, venir éclairer euh, vos lumières. Donc, euh, bonne journée. Euh, on commence avec vous, madame la tour.